Prudence, mon fils. Écoute-moi bien. Les flammes de notre passé s'éteignent. Après d'humbles débuts, notre village est devenu une nation, un empire. Mais les ambitions réveillèrent les appétits militaires, et les charrues cédèrent la place aux épées et aux boucliers. Étouffés par la guerre, l'humanité ne trouvait pas le repos, agissant sur des coups de tête, sans réfléchir. La religion était parfois source d'espoir. Mais malheureusement, le fanatisme n'était jamais bien loin, emplissant les cœurs de doute et de crainte. De ces ténèbres, une faible lueur s'éleva. Une muse d'autrefois, depuis longtemps oubliée, inspira de grands esprits, et poussa la science et les arts à se réinventer. Tandis que d'anciennes questions sans réponse s'illuminaient d'un jour nouveau face à cette soif de connaissance, les révélations du Ciel donnèrent des idées ici-bas, et de nouvelles avancées virent bientôt le jour, mettant un terme à une façon de vivre, pour laisser la place à une autre. Poussant des âmes courageuses à repousser les limites du monde toujours plus loin. Tu dois avancer prudemment, mon fils. Le destin de ton peuple repose sur toi. Choisis sa voie et traverse avec lui cette époque en constante évolution.